Coucou les amis, donc je vous retrouve pour le tirage des énergies générales et sentimentales sur le week-end du 26 et 27 novembre 2022. Avant tout, je voulais préciser que vous avez toujours droit à une réduction grâce au code FANGE20 sur le site essencemana.fr qui va regrouper des objets ésotériques tels, tels que des organes euh, qui vous protègent, qui vous énergisent, qui... Euh, qui vous donne une belle vibration, qui élève votre vibration naturelle euh, ou des, comme ça, des pyramides pyramides qui est à avoir dans la maison. Un petit peu partout dans la maison, d'ailleurs dans chaque pièce ça ferait pas de mal. <rire> si vous n'avez pas les moyens, une déjà là où vous vous trouvez, si vous travaillez euh, ou près des ordinateurs, des télés, etc. Ça va euh, éloigner les ondes électromagnétiques et vous savez que c'est très nocif pour la santé. J'ai donc moi mon plateau de rechargement à côté de moi, qui est vraiment le, le plateau total, puisqu'on a les trois éléments à la fois, euh, le, le métatron, le symbole, là on a la fleur de vie qui recharge, et le symbole du triantra qui apporte l'abondance matérielle et spirituelle. C'est euh, fait en ardoise, donc l'ardoise ard, a des propriétés, on, on a la notion de recentrer les chakras, de méditer, et puis le gris aussi qui est symbole d'équilibre et de stabilité couleur neutre et stabilisante voilà ça c'est pour juste ce plateau de rechargement on peut mettre de l'eau euh, pour dynamiser l'eau on peut mettre une plante par exemple si elle se sent malade ça va la remettre d'aplomb il y a plein d'éléments euh, si vous testez une eau par exemple qui est sur un plateau pendant un moment vous la mettez euh, je suis sûre hein, vous mettez euh, ça dans le frigo euh, et une eau qui n'a pas été dynamisée par un plateau vous allez voir que l'eau euh, il y en a une qui sera alignée et l'autre elle sera complètement dans tous les sens euh, quand elle, elle aura gelé. Donc, il y a des fois, euh, on voit que ça fait effet en faisant des tests. Euh, il y a les plateaux de rechargement avec euh, donc les fleurs de vie, métatron, Ça dépend ce que vous cherchez, bien évidemment. On a la réussite, l'argent, le bonheur, tout ça. Et vous allez voir que ces plateaux sont très, très positifs, en tout cas, à mettre autour de vous, sur vous. Je ne sais pas, une orgone, par exemple, sur vous, à porter pour vous recentrer et peut-être même pour prendre des décisions deux fois plus vite qu'avant parce que Métatron, il, il aide à la décision, il aide à trancher, il aide à vous diriger, à ne pas végéter. Donc euh, moi, j'en ai besoin de ça. Des fois, on tourne en rond pendant un moment, on se dit, on se perd et puis finalement, non, ça prend des décisions avec Métatron, il est, il est, il est un guide, hein, il est un guide. Métatron fait partie des archanges, qui sont les plus puissants, le plus puissant. Il a vécu sur Terre, il me semble. C'est lui Enfin voilà, je ne vais pas euh, vous embêter avec ça, mais euh, 20%, Eve, Ange, 20, vous avez directement le lien qui vous mène justement à la réduction et vous pourrez choisir ce que vous voulez. Et en plus, hein, c'est fait, c'est pas négligeable, 20%. Allez, on va passer au tirage. Euh, donc, soit finance d'un côté, soit nature de l'autre. À vous de choisir le mot qui vous attire le plus, qui vous parle le plus en ce moment. On va faire d'abord les finances. Hop. Alors, les énergies de ce week-end. Allez, go. On va, on va poser des questions. Enfin, on va regarder plusieurs énergies avec des tirages en croix pour voir ce qui se passe. Et à la fin, le domaine sentimental. Donc, premier tas de finances sur le plan général le week-end. Qu'est-ce que vous devez savoir Informations importantes, ce que vous pouvez vivre ce week-end. Ok. Oh Oh Bien, bien, bien Oh Encore mieux Alors, on vous dit que déjà, vous, par, vous passez... Alors, il peut y avoir des affaires de famille, des histoires de famille, des projets... Des choses comme ça, liées à votre foyer, votre famille. Alors, c'est un peu confus, on va dire. On va débuter le, le week-end avec de la confusion. Vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous êtes perdu. OK, il semblerait que quelque chose se dégage ici. Déjà, vous finissez avec le thème de la joie. Donc, de cette confusion va naître quelque chose de positif puisque vous allez retrouver un petit peu votre, votre énergie en pensée positive parce que vous allez attirer quelque chose de bien. Et puis, en plus, vous êtes protégé. On a l'ange qui vient au milieu, donc il vous dit que vous êtes spirituellement guidé et en plus protégé des énergies négatives contre la douleur. Vous allez entamer une nouvelle... Euh, alors là, il y a une naissance pour ceux qui ont envie de tomber enceinte, par exemple. Ça va être une naissance euh, vraiment... ou d'une grossesse qui commence à... voilà déclaration d'une grossesse où vous réalisez que vous êtes vous allez bientôt accoucher mais c'est aussi la naissance d'une opportunité professionnelle et que vous êtes à l'abri de tout on vous guide justement que ce week-end vous allez pouvoir sortir vous amuser partager du temps et peut-être même avoir une romance puisqu'on a la romance qui arrive avec des joies partagées avec votre personne euh, si vous êtes en couple Et vraiment on a on a la joie qui en ressort donc même si aujourd'hui c'est confus par exemple par rapport à une naissance, par rapport à l'élaboration d'un projet, on va vous guider, l'énergie va vous repousser euh, négativement tous les intrus et vous allez pouvoir en profiter et vous sentir mieux et euh, voilà, euh, vous sentir mieux avec l'entourage, même peut-être dans une relation ou vivre quelque chose d'un peu plus euh, sympathique sur le plan émotionnel. Allez, on y va pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur le tas numéro 1, les finances Peut-être que vous avez des inquiétudes sur des finances c'est que finalement, vous allez vous dire « Voilà, je suis guidée, si je dois aller, si je dois avoir un nouveau départ professionnel ou matériel, les anges me montreront la voie et puis j'ai plus qu'à me réjouir de ce que je, de ce que j'ai autour de moi. » Voilà, simplement passer du bon temps et essayer de ne pas être bloqué dans des énergies de confusion. Alors, message pour le tas numéro 1, Finance, s'il vous plaît, pour le week-end. Allez, go, week-end 26-27. Regardez, on a le chagrin, donc ça me fait penser un peu à la confusion, confusion par rapport à une rencontre. Vous êtes peut-être déçu, déçu d'une situation euh, concernant une autre personne. Euh, alors, peut-être aussi vous avez fait une rencontre et ça vous perturbe. Ah, hein, voilà, vous êtes perturbé. Mais on vous protège de la douleur. Donc quelque part, ce n'est pas grave. Ça veut dire que cette personne ou cette situation va s'estomper au fil du temps. Va s'estomper. Enfin, la personne ne va pas s'estomper. <rire> la douleur va s'estomper ou la confusion va s'estomper. La clairvoyance, c'est bien ça, justement. Le printemps. Oh, oh la rencontre, tiens, on retrouve l'énergie de la rencontre. Donc, il y a de la romance dans l'air où il y a quelqu'un ici qui arrive. Oh, mais c'est du ralentissement. Donc, vous savez, ah d'accord, j'ai un message très important ici. Vous savez que vous avez fait une rencontre importante pour votre vie, mais qu'elle ne va pas aller rapidement. <rire> Vous savez voir à travers une rencontre qu'elle peut prendre du temps pour renaître, pour commencer un nouveau départ et qui ça passe par de la lenteur. Qui va piano, va sano et va lontano comme on dit. Donc ce qui va lentement va toujours sainement. Ce qui va rapidement va toujours dans le mur et on peut se mordre les doigts après. Clairvoyance que c'est nécessaire de prendre du temps pour connaître cette personne, pour lui parler, pour discuter, même sur le plan professionnel. Avant d'établir par exemple un, un contrat euh, à, pour savoir où vous mettez les pieds. La clairvoyance aussi que ce, si vous avez fait une rencontre, oh c'est magnifique ce que je vois. Euh, bon, c'est sur la vidéo de la musique, c'est magnifique. Euh, si vous attendez peut-être une rencontre qui s'était faite sur le printemps, vous dit que ça va doucement. Ok, il y a un ralentissement. Ah, regardez. Il y a des choses qui ne doivent pas être dévoilées. Il y a des choses qui doivent être tues. Ça peut être une relation avec un signe de terre, certes. Mais moi, je vois le ralentissement parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Peut-être que vous devez découvrir vraiment les sentiments de l'autre pour pouvoir avancer et renaître avec cette personne et repartir sur un plan. Mais là, c'est vrai qu'on peut cacher des choses. Mais vous savez, voir à travers, parce qu'on a le discernement tout de suite dans cette rencontre. Vous savez qu'il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites. Il y a peut-être des sentiments qui sont cachés. Il euh, y a peut-être euh, autre chose qui est cachée, qui est un peu plus grave, on va dire. Mais bon, hein, euh, voilà, personne n'est parfait. Euh, après, d'ici quelques mois, donc je pense que peut-être le printemps va annoncer un renouveau sur vous. Ou le fait d'attendre un petit peu, de patienter, d'apprendre à comprendre l'autre, à apprendre l'autre. Ça me fait euh, penser à la chanson « Donne-moi euh, du temps » de Jennifer. Le temps de s'apprendre et puis tu auras le temps après de, de, de, de tout prendre, quoi, en fait. Voilà. On a quelqu'un dans la retenue. Deuxième message pour le tas numéro 1, finance. Alors. Il y a un message aussi qui arrive, c'est que vous devez tourner le dos à une situation qui vous fait mal depuis trop longtemps. J'ai l'impression aussi de quelqu'un qui est blessé par une épreuve, par une situation et qui n'arrive pas à tourner le dos. Et là, c'est temps de tourner le dos parce que justement, ça peut ralentir la relation que vous avez là actuellement, que vous allez avoir. Il est temps de tourner le dos aux choses qui vous ont maintenu dans une situation pendant un moment, mais qui finalement ne vous apporte plus rien aujourd'hui. D'arrêter de, de, de souffrir aussi, pour quelqu'un qui ne vous apporte plus rien. Alors, on y va pour le, deux, le premier tas, avec deuxième choix. Oh, oh là carrément alors, voyez, un échec, c'est un peu ce que je viens de vous dire, peut-être de tourner le dos à cet échec, de tourner le dos aux déceptions, aux situations qui n'ont pas été en votre faveur. Alors, le week-end, qu'est-ce qu'on doit savoir, s'il vous plaît Qu'est-ce qu'on doit savoir ce week-end Oh, encore le ralentissement, décidément. Le choix, le travail, ah et l'évolution, yeah. là, vous voyez, on va parler peut-être plus de finances. peut-être le fait de rentrer dans une nouvelle, un nouvel épisode professionnel. On a un ralentissement général, on doit faire un choix. Donc, c'est ça qui pose problème, c'est-à-dire que vous devez aller de l'avant, prendre une décision pour votre travail, pour évoluer. Il y a une notion de lenteur, certes, et peut-être même d'échec, mais qui va devoir vous faire sortir de votre zone de confort d'aller chercher ce travail, de répondre à un travail pour évoluer. Il y a eu un ralentissement, alors je ne sais pas à cause de quoi, mais euh, voilà, donc il y a des messages qui arrivent, le choix ici juste, le choix d'un contrat, d'un engagement, justement d'une décision de justice, le travail, voyez l'échec et l'évolution ici, on a, ah, on a non. Ok, on a la réunion qui me dit, ouh, punaise <rire> L'échec, l'étranger, non naissance. Ok, alors j'ai l'impression euh, que vous attendez quelque chose qui ne peut pas arriver et que autre chose vous est destinée. C'est vraiment le, la sensation que j'ai, parce qu'il y a un nom d'un côté. L'évolution ne peut pas se faire avec votre travail actuel, ça ne marche pas. Par contre, il y a un étranger, donc quelque chose d'autre arrive et c'est la naissance d'une autre situation avec un contrat. Et vous aurez donc un choix entre, c'est ce que je vous disais, quelque chose qui ne vous convient pas, avec qui il y a, des, avec qui il y a eu des communications peut-être au ralenti, mais ça va être la fête. Là, vous allez avoir la fête parce qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui vous propose quelque chose ou vous allez faire quelque chose d'autre lié à l'étranger, lié à Internet, lié à une personne étrangère. Et l'évolution que vous n'aviez pas aujourd'hui, elle va recommencer ailleurs, autrement. On a le contrat de la justice. La justice va agir en votre faveur. Pour l'instant, il faut que vous fassiez le choix. Le choix de quitter voilà, cet échec env en environnemental, entre guillemets, dans votre travail. Tout ce que vous avez fait comme travail, peut-être qu'aujourd'hui, euh, ça a été un peu au ralenti. Ça n'a pas été reconnu, euh, pris. Euh, voilà, Mais vous avez vos félicitations qui arrivent parce qu'il y a une naissance d'une situation nouvelle. j'ai bien cette notion de laisser tomber quelque chose qui ne marche pas. Ok euh, Allez, on va faire domaine sentimental. On a la joie. Allez, je prends celui-ci. On va voir le week-end. Oula J'ai un petit souffle dans l'oreille. Dans <rire> j'ai un petit souffle sur l'oreille euh, gauche. Ça doit être un petit ange, quelque chose qui est passé par là. Alors, message pour le tas numéro 1, sentimentalement, on va dire ce qui se passe sur ce week-end. Qu'est-ce que vous devez savoir mm -hmm. Oh punaise <rire> Alors, là, je voyais vraiment une attirance avec le lit derrière, donc ça pourrait être vraiment euh, des petits câlins. Euh, ou alors, vous allez vraiment faire autre chose, c'est-à-dire vous reposer par rapport à cette attirance, ne pas avoir de communication, euh, vous retranchez par, par rapport à cette attirance mutuelle. Voilà. Les aimants qui sont voilà, attirés l'un par l'autre, là, il y a du repos. Il y a un éloignement peut-être, qui fait du bien, même. Éloignement, ouais. Alors, euh, ce qui arrive à vous, alors comment je fais Ouais, je arrive comme ça. Je refais un tirage en croix pour voir euh, les énergies euh, pré qui prévaut en ce moment. Aïe euh, Ouais, ouais. Blessure, regardez c'est ça que je disais, il faut arrêter d'être blessé parce que c'est ça qui vous empêche d'attirer attir, l'abondance. Ah, et on a l'inconstance. En fait, vous êtes capable d'attirer beaucoup de choses à vous, mais vous vous empêchez parce que vous êtes prisonnier d'une personne ou d'une situation qui vous fait du mal. Et du coup, ça provoque de l'inconstance parce que vous avez le choix quand même. Vous avez une énergie très bénéfique avec l'abondance. Vous pouvez toucher à tout, les relations, euh, peut-être euh, avoir de nouvelles personnes, partager des choses avec des personnes. Mais du coup, vous vous bloquez parce que vous êtes sous emprise de quelqu'un ou de quelque chose qui vous fait du mal. Et là, c'est inconstant. Alors qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des choses positives, c'est-à-dire une personne en particulier partage, mais vous êtes prisonnier de votre passé, vous êtes prisonnier de vos blessures, ou vous êtes où la personne en face est prisonnière. Du coup, elle vous fait vivre des chauds et du froid, des chauds, et du froid, c'est-à-dire un coup c'est oui, un coup c'est non. Donc attention, petit message, comme je vous ai dit, peut-être il est temps de tourner une page, parce que c'est ce que j'avais euh, sur le début du, du tirage. C'est-à-dire, laissez tomber ce qui vous fait du mal, qui appartient au passé, qui n'est plus là, où la personne, ça fait longtemps qu'elle ne vous donne plus rien, ou que voilà et là, vous libérez l'espace pour autre chose, pour autre chose de plus, mais, enfin, de plus abondant, on va dire. Regardez, avec le destin derrière... C'est qu'il y a un lien particulier, alors ne confondez pas emprise, hein? par exemple avec attachement, euh, voilà je, je, je tiens à lui, c'est une emprise, c'est quelqu'un qui ne peut pas, qui est pieds et mains liés, qui ne peut pas se, se libérer, qui semble ne pas se libérer. Et après un attachement qui peut être aussi sincère, c'est à dire on aime cette personne, on la veut dans sa vie vraiment, mais on n'est pas tributaire d'elle non plus, voyez, on est libre. Parce que là, vous pouvez être, euh, comment dire, euh, tributaire d'une personne qui est, qui est compliquée dans sa vie, qui n'a pas, euh, pas encore guéri. Elle a eu des blessures, certes, mais là, ça n'est pas une raison pour ne plus, par exemple, aller de l'avant. Il euh, y a des gens, ils se réveillent, ils se disent, bon, allez, maintenant, c'est moi, c'est le temps de prendre un risque, c'est le temps d'aller de l'avant. J'ai assez souffert, j'ai assez ruminé, j'ai assez, euh, je ne sais pas moi, j'ai assez stagné. Maintenant, il est temps de passer à autre chose, il est temps que je me réveille. Oups la grâce de Dieu lui tombe dessus. <rire> hein voilà. Donc c'est facile à dire, certes, c'est pas facile à faire, mais euh, c'est nécessaire quand ça fait plusieurs années quand même que ça dure. <rire> quand c'est tout neuf, je comprends. Quand c'est pas tout neuf, là, il faut passer à autre chose. Voilà mes amis. Alors, euh, allez, un petit cadeau supplémentaire. Je vais tirer une carte là pour voir les énergies sur le week-end. Sur le premier tas. Qu'est-ce qu'on vous dit Il... Oh, très bien. Ben voilà, c'est ce que je viens de dire. Arrêtez l'emprise. Regardez. Il assume votre relation. Et en dessous, on avait il, elle dans l'ombre. Donc, après avoir été dans l'ombre, avoir été caché, avoir été dans la dépression, dans le chagrin, euh, dans le mauvais côté, en fait, de la relation, eh bien, il assume. Il ou elle assume votre relation. Voilà. C'est pour ça l'abondance arrive, mais il faut la voir. Voilà. Il ne faut pas rester prisonnier d'une situation qui ne vous appartient plus, qui fait partie de votre passé, ou de confondre le passé avec le présent ou le futur et de dire que ça va se recommencer parce que vous allez attirer ça. Voilà. Faites confiance surtout. Quelque chose de positif qui peut arriver avec la joie ici et une nouvelle romance aussi. Vous êtes protégé de toute façon dans toute nouvelle relation. Là, la naissance. Je vous fais de gros bisous. Je vais passer au tirage numéro 2 avec la nature. Alors, on recommence. Quelles sont les énergies Ta numéro 2 Oula, carrément. <rire> Regardez. Un engagement va... Alors là, il y a le mariage. Un engagement va se... Un mariage va se mettre en place soit romantique ou même professionnel pour certains, peut-être un accord professionnel. Si vous n'êtes pas en relation avec une personne en particulier, vous ne comptez pas vous marier, c'est peut-être un engagement professionnel avec une personne, un partenariat en fait. Là, ce serait vraiment symbole d'une autre personne qui fait euh, un engagement, un partenariat avec vous. Un, un truc d'affaires, quoi. un partenariat d'affaires. Mais c'est très souvent le mariage, bien évidemment, hein, le, le, le sentiment d'être en couple, d'être marié, d'être soutenu. Donc, si jamais vous êtes marié, c'est cette confirmation. Voilà bon, la grappe. Il est temps de sortir encore ce week-end et de... Ben, c'est un petit peu comme tout à l'heure. D'ailleurs, oh, je n'ai pas repris les cartes, bon, ce n'est pas grave. De vous amuser, y avoir une romance. Là, il y a quand même de sortir et de prendre du, du bon temps. La grappe. Des, euh, vous attendez des nouvelles, un colis ou une lettre, oh, oh, oh, oh. on a des connexions spirituelles ici, quelqu'un qui a des connexions super spirituelles et on a le lion qui dit que euh, ben, justement il est temps d'agir, <rire> il est temps de prendre le taureau par les cornes, il est temps d'utiliser votre intuition justement si vous attendez des nouvelles, <rire> des nouvelles peut-être d'un engagement on vous dit de sortir ce week-end. Bon, c'est un très joli message déjà, c'est bien. Et en plus, on vous dit que vous allez euh, être pris en charge dans des situations difficiles, dans des temps difficiles. Donc, on s'accorde à la nature en plus. C'est très bien parce qu'on voit, le, le, on voit le, le côté spirituel, le côté intuitif, le côté nature justement. Et en plus, en vrai, on a plein de nature. Là, on a le lion qui agit. Qui, euh, alors, on peut avoir un lion ici. Il est temps d'agir, de suivre votre intuition. Si vous attendez des nouvelles, c'est peut-être à vous d'aller les chercher. Pour un engagement, quelqu'un ici qui veut s'engager avec vous. Ok. Allez, on y va pour la suite des événements sur le tas numéro 2. Quelles sont les informations pour ce week-end Quelles sont les informations pour ce week-end tas numéro 2. Ah, cinder Oh, punaise, qu'est-ce que j'ai fait Retour d'un d'air, retour d'une personne ou de quelqu'un de léger avec qui il y a une belle osmose, une belle complicité. Des nouvelles peut-être que vous attendez, c'est ça Oh, je les ai mises à l'envers, d'accord, je les ai toutes mélangées, mes cartes. Alors, tas numéro 2, quelles sont les informations pour ce week-end Allez, l'été, la chaleur, l'hiver, waouh! Le triomphe. Oh punaise, regardez-moi ça! C'est énorme le message, il est contradictoire. La chaleur, le froid, le triomphe et l'échec. Énorme! C'est comme si c'était un faux départ, en fait, quelque chose qui réussit finit par un échec. Si vous avez commencé cet été être euh, qui a été comme le symbole d'un triomphe, là, on voit que peut-être l'hiver va marquer un échec pour cette situation. Ce qui a réussi euh, récemment n'arrive pas en, en, en, en hiver, ça peut être un, un symbole. L'été, on a un triomphe. De toute façon, on a la joie, l'optimisme. Et puis, d'un côté, on a le gel et puis l'échec. Ouais. C'est comme si quelque chose avait bien commencé et finalement se termine mal. Alors, des fois, c'est des faux départs, c'est-à-dire que vous avez attendu, vous avez fait quelque chose, mais qui finalement n'aboutit pas. Ça me fait penser aux relations avec du neuf. Vous savez, vous commencez quelque chose sur une année neuf, c'est vous à l'échec direct, malheureusement. Quand on ne le sait pas, ben, on va se lancer dans la mauvaise année. Donc, l'été, le oui, il y a eu un oui, d'accord. En hiver, le printemps, on va faire toutes les cartes de saison. Le triomphe, on a la justice. Le triomphe, donc, légitime. Et l'échec, ah, apparemment, c'est à cause de la famille. C ah, ça peut être l'échec dans un groupe de personnes aussi. Hein, la justice. On oh, Vous allez avoir votre triomphe, mais peut-être ça va vous dire de sortir d'un groupe. Euh, de renaître on a peut-être un printemps sur l'hiver, c'est-à-dire un nouveau départ sur l'hiver qui vous dit que vous aurez votre triomphe, mais il faudra arrêter quelque chose avec des personnes qui ne vous correspondent pas, des personnes avec qui ça ne marche pas. La voyance, on retrouve l'énergie de l'intuition. Donc, il est temps d'agir, oui, si vous suivez votre intuition... Il est temps d'agir peut-être pour vous unir avec quelqu'un avec qui il y a une reconnaissance. Parce que là, il n'y a pas de reconnaissance. Il y a un échec avec votre famille. Un échec de construction de vie de famille, peut-être aussi. Hein, la justice. Le bâtiment. ouais, ouais Tu voyais Je sais voir que là où j'étais, il y avait des serpents. Il y avait des mensonges. Il y avait des hypocrites. Là où je suis, j'habite... Ça fait longtemps que j'ai construit. Ce que j'ai construit qui m'a donné une. Ben, je sais pas moi, quelque chose de, de positif dans ma vie, un contrat légal, ben là, ça, ça se termine parce que je m'aperçois qu'il y a vraiment. Je me mens à moi-même, je ne suis pas. Il y a des gens qui sont malhonnêtes. Je pense que c'est soit votre famille ou soit dans des groupes de personnes qui ne sont pas honnêtes. Clairvoyance que vous méritez mieux. Ok et certainement que ça va se faire sur les mois d'hiver ici. Hiver et printemps, certes, mais il y a un printemps en hiver pour moi. Et euh, les choses vont arriver euh, plus positivement dorénavant, une fois que vous aurez laissé tomber ces serpents, ces mensonges. numéro 2. Oui, alors j'ai l'impression aussi de quelqu'un qui attend quelque chose, qu'elle s'investisse et qu'elle ne l'a pas. Et que maintenant, il est temps de vous euh, d'agir pour savoir justement où vous en êtes. C'est un peu le message que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, pour, euh, pour des consultations générales, entre guillemets, pour tout le monde, ça arrive où à un moment donné, ça ne peut plus continuer comme ça. Donc, c'est à vous d'agir. C'est à vous de prendre le taureau par les cornes. Et de sortir, de vous faire du bien, au lieu d'attendre une éternelle reconnaissance ou je ne sais quoi. Hum Allez. -y. Encore l'hiver, le bâtiment, l'immeuble. Donc ça peut être le travail là où vous habitez, un déménagement, un immeuble. En hiver, qu'est-ce qui se passe en hiver en Situation actuelle. Numéro 2. Oh punaise, elles sont mises à l'envers. Hmm. L'union, waouh wow. Oula, la chance carrément. Alors ça va mieux aller ici. Et les questions d'énergie, de santé, de vitalité. Euh, il y a un retour d'une personne que vous avez. Euh, un retour d'union, un retour de contrat qui est là. Et ça va être votre chance donc de sauter dessus. Vous avez la chance d'un retournement de situation. Ça peut être aussi un contrat au niveau santé. Aïe On a un homme, regardez, un cadeau qui revient. Donc quelqu'un ici vous fait un cadeau, le cadeau de revenir. Et l'évolution, désolé, ça va évoluer avec lui. C'est comme si c'était un homme qui était attaché à vous, qui était euh, sur le point de s'unir avec vous. Pour moi, il revient, il donne une deuxième chance ou une chance tout court pour évoluer. Il y a une évolution ici. C'est grâce à un cadeau de sa part, c'est une attention. Euh, euh, ça peut être virtuel, c'est-à-dire j'ai l'attention de revenir et t'offrir quelque chose de plus beau. Parce que maintenant, j'étais peut-être malade avant et euh, maintenant je me sens mieux. J'ai envie de revenir et je tente ma chance. Donc là, il y a vraiment une connexion avec quelqu'un de particulier avec qui vous, vous allez retrouver euh, une stabilité. Le mariage. <rire> ok. Allez, je continue sur le plan sentimental. Je mets ça ici aussi de côté parce que je risque de les oublier. Faut pas que j'oublie. Tiens numéro 2, le week-end. S'il vous plaît, 26 et 27 novembre. Qu'est-ce que ça m'annonce ce week-end Ah oh. regardez, un mariage, une surprise, encore un cadeau. Vous risquez d'être surpris par une personne avec qui vous avez un pacte scellé, quelque chose qui est déjà marqué par le destin. Ça peut être aussi un engagement, un engagement une surprise d'engagement. On va écrire officiellement ce qu'on va faire. Un pacte. C'est acté avant, avant de descendre sur terre. Vous savez que normalement, cette personne elle va vivre avec vous en fait. Inconsciemment, vous le savez. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on me montre l'intuition. Aïe, ça peut être ça. Il est peut-être temps d'agir, au lieu de faire attendre aussi l'autre. <rire> Nuage, confusion, montagne, blocage. Oula, jalousie, carrément. Et on a le papillonnage. Donc, papillon... Alors, très, très noir au départ, mais il y a quand même les, la notion de profiter de l'instant présent et de grandir petit à petit. En ce moment, ce week-end, on va dire que vous êtes prisonnier de votre jalousie, prisonnier de la jalousie de l'autre ou d'une personne qui est bloquée, qui, qui se bloque, qui fait peut-être mettre, elle, elle voit le, le enfin j'ai envie de dire le mal partout, elle voit la difficulté partout. Euh, des fois, on dit, euh, on fait d'un petit obstacle une montagne, ben c'est un peu ce que je ressens. C'est parce que la personne ou vous-même, vous êtes confus. Vous ne voyez pas, vous avez l'impression par exemple qu'elle vous ment, qu'elle est prisonnière, que vous voyez tout en noir. Mais là, la seule solution, c'est de profiter de l'instant présent pour pouvoir faire grandir cette relation, pour pouvoir faire changer cette énergie. Ah oui, c'est encore les blessures qui gênent la relation. Regardez, illusion. En fait, euh, on a une relation qui ne peut pas se faire parce qu'elle elle fait d'un petit truc une montagne. Elle s'illusionne, elle a l'impression que ça ne va jamais y arriver. Ça va. Ou alors qu va être, que vous allez être trop jalouse, trop, trop invasive, euh, comment <rire> envahissante, trop prisonnière. On bloque l'autre, on bloque l'autre, on, on est trop jaloux. Mais la jalousie, c'est aussi un minimum d'intérêt. Puisque autrement, si on n'est pas jaloux, on n'est pas intéressé. Euh, J'ai l'impression aussi d'une personne qui se bloque parce qu'elle a déjà vécu ce genre de relation l'a emprisonné euh, par exemple une personne hystérique qui lui fait des scènes de jalousie parce que euh, il a ou elle a regardé euh, deux, deux minutes une autre personne voilà ce genre de situation qui fait oula qu'est ce que c'est que ça moi j'en veux plus euh, c'est des blessures qui euh, occasionnent une sorte de confusion en fait chez l'un ou chez l'autre la, votre propre jalousie peut aussi vous berner dans des illusions que ça euh, n'est pas possible, que cette personne, elle, elle ne va pas être jamais, elle va être jamais fidèle ou que je ne sais quoi. Mais là, on a quand même le papillonnage. Là, le papillon qui me dit que j'attire, j'attire, j'attire les relations plutôt. Voilà, de l'instant présent, ne pas prévoir quoi que ce soit pour l'instant, de vivre au jour le jour, d'être attiré par quelqu'un ici qui va me faire vibrer, qui va me faire grandir, qui va me faire aussi évoluer. On a quelqu'un ici qui peut penser au pire alors qu'il a quelque chose à vivre ici bientôt et qui doit se laisser aller. Comme au premier tas, je vais mettre une petit, un petit message supplémentaire. Tas numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce tas numéro 2? Oui, il y a certains qui doivent s'engager, qui refusent de s'engager à cause d'une blessure, à cause aussi d'un comportement euh, malsain, type jaloux. Elle a des doutes. Alors, est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre qui est à l'extérieur de votre couple et qui provoque de la confusion chez l'un de vous Dans mon avis, je vois des triangulaires ou des relations passées ou des personnes qui sont encore envahissantes, qui sont prisonnières d'une autre et qui pensent que si elles savent ou si l'autre sait qu'il a une relation avec vous ou que ça se passe bien, elle va mettre le boxon. <rire> Il, elle, a, elle a des doutes. Donc, c'est peut-être une femme plutôt, puisqu'on a, elle a des doutes. Ah oui, regardez, pacte d'amour, signature. Donc, on va voir une relation de mariage. C'est peut-être l'autre qui est marié avec la personne de votre cœur et qui se méfie, qui se méfie de votre relation ou qui tourne autour de votre relation qui est déjà actée. Comme on dit, on a le pacte et on a souvenir du passé, voyez retrouve l'énergie, je suis blessée, j'ai été blessée, la jalousie, patati, patata. Donc est-ce que c'est pas un contrat qui vous oblige justement à le.. J'ai l'impression d'avoir de, de, besoin d'être rassurée, en fait. Cette personne, elle a besoin d'être rassurée. Donc il y a un avion là qui passe au-dessus de ma tête. C'est peut-être un message euh, de, de voyage pour certains. Souvenir du passé. Donc c'est un pacte qui a été. Euh, scellé peut-être dans le, dans le passé avec votre autre et qui fait ressurgir des, des notions des notions de jalousie, des notions de, de je sais pas moi, du surveillance. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas envie d'être bloqué, surveillé par son autre. Le fait de se voir aussi en douce fait qu'elle a des doutes. Hein Donc voilà, je ne sais pas moi. Souvenir du passé. Mmh. Non, je ne vais pas aller plus loin parce que j'avais dit que je ne ferais qu'une carte. Mais en tout cas, ouais, il y a une prise de distance. Réfléchissez bien à ça. Un, Peut-être une personne ici a connu quelque chose et elle est encore dans son passé. Et du coup, ça provoque des doutes et de la confusion dans la relation. Elle se fait un film basé sur du passé. Ok Allez, je vous fais de gros bisous. Bye bye, prenez soin de vous sur ce week-end. Ciao, ciao